Écoute-moi les petites manguerres, j'ai que vous avez bien suivi. nous. Vous allez voir tout simplement la merveille, la nouvelle merveille de Thais, le Big Riff Warrior, une decklist absolument incroyable qui va jouer évidemment sur, bah sur les riffs. Ils ont été up. Le Riff du Pont, il coûte plus que 5 mana et le petit riff, il coûte 1 mana. Et surtout, sur le côté big, le côté big avec le Rock'n'Rush noir et Lord Temar Teron. En fait, ce qui est génial avec ce deck, c'est qu'il vous permet de jouer les cartes qui ont jamais vraiment été jouées dans la méta. Donc finalement, si vous les aviez gardées parce que vous êtes un peu bah finalement, ça vous permet de jouer un deck qui en plus est très très cool. Vous allez voir, alors on est en début de méta. Est-ce que ce deck sera fort, sera faible, sera polarisé Vous allez le voir un peu dans la vidéo. Il y a déjà un début de réponse, mais il y a des games de fada. Il y a vraiment, vraiment, regardez la vidéo jusqu'au bout, sinon vous allez le regretter. Il y a des games de fou, mais de fou. Il y a des émotions, vous allez vous marrer, vous allez délirer. C'est un deck trop fort. Le, le, le Remornia il peut monter à 100, 100 PV, le Track Force, il peut monter à 4000. Bah, il se passe des trucs de fou. Bref, vous allez adorer ce deck là. J'en suis personnellement. C'est absolument incroyable à jouer. Les créatures sont dingos. Bref, je vous souhaite un délicieux visionnage. C'est parti contre un Palouf. Le mulga n'est pas très compliqué. On va chercher une courbe de mana à peu près correcte. En tout cas, euh, jouer des créatures dans, euh, bah au début, tout simplement. Genre un rosset peut être gardé. à valeur de Sabre euh, peut être gardé. Finalement, on n'a pas énormément d'AOE dans ce deck. Euh, je pense que contre Paladin, je garde évidemment la, la percussion de Kodo. Euh, et puis... Euh, je pense pas à le riff pour le coup. Euh... Quoique, je suis en train de me dire que Rossé, peut-être, ça n'a pas tant de sens que ça. Parce que bah, finalement, ces créatures, elles ont bouclier divin. Euh, alors, certaines n'ont pas bouclier divin. Mais. Alors, je pense qu'on va. Alors, il y a un truc que j'aime bien garder dans le match quand même, même contre un palouf. De toute façon, le match-up est compliqué. Euh... On va juste armor ici. Ça, évidemment, on le garde. Hein. C'est devenu une carte totalement pétée. Euh. Une carte totalement pétée dans un deck faible Enfin dans un deck qui était faible La question c'est est-ce qu'une carte pétée dans un deck faible Peut ramener un deck Finalement sur le devant de la scène Ou en tout cas le faire sortir de, de, de, de son cimetière Voilà c'est la question On est euh, début de méta Pour le moment on peut pas trop savoir On va voir ce que ça donne euh, J'ai envie de rosser maintenant Comme ça au prochain tour je peux faire un valeur de sabre et bim J'ai une curve J'ai une belle curve euh, Ok OK on va pas le faire maintenant je pense. Boum Donc, euh, j'étais en train de dire un truc oui. J'aime bien garder euh, Rock and Roche Noir en main. Euh, parce que bon, l'idée du deck c'est quand même de pouvoir jouer des trucs big. Euh, on est sur un big riff. Donc il euh, y a le côté big, il y a le côté euh, riff. <rire> voilà. J'ai tout dit Non mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même important. Euh, en fait parfois on va créer des déséquilibres dans notre gameplay pour justement pouvoir les récupérer, pouvoir euh, récupérer finalement le board ensuite. Grâce euh, à nos grosses créas finalement. Euh, donc voilà. Le, le, le Même contre un match up très agressif style un chasseur, Paladin ça reste aggro mais même contre un chasseur, gardez Rock and noir et c'est là une des win conditions du deck. Euh, bon, euh, leur Temar euh, bon, euh, ça coûte 7 mana donc euh, ne le faites pas ça. Oh, c'est gros ça. Ça c'est gros. On est pas si mal. On est vraiment pas si mal. Ça c'est gourmand. Ça, ça. On connaît. Alors, j'ai présenté un guerrier euh, riff, pas big, mais un guerrier riff au tout début de la méta. Donc, je vais quand même réexpliquer ce que ça fait. En gros, il y a trois types de riffs. Et les riffs vont invoquer, enfin, euh, en finale, vont euh, entre guillemets, euh, jouer celui qu'on avait joué précédemment. Donc, si j'arrive à activer la finale du couplet, je vais jouer mon riff du pont. Jouer votre dernier riff, vous voyez. Donc euh, là il y a moyen faudrait que je fasse ça Puis ça Puis ça Ok Ensuite euh, Trade là Trade là Tape là vous voyez, on a récupéré un joli petit board. On est que tour 6. Là, on a le Lord Temar, euh, Lord Temar Théron. Lord Temar Théron de témor Et puis, on sera pas mal, franchement. Là, c'est un tour où il n'a pas encore de... Normalement, il n'a pas de tour très impactant. Puis, on est quand même à 19. On a une texture qui est très correcte. On a une arme. Donc, on est vraiment pas mal. Contre un match-up qui, sur le papier, paraît. Mais vous voyez, c'est ça le truc. C'est que c'est pas un guerrier contrôle. Il y a ce côté contrôle, mais... En fait, on va contrôler avec les créas. Donc, en fait, votre curve après, évidemment, contre un, contre un chasseur, contre un. Euh, je sais pas, contre un shaman, qui pourrait être chaman totem, sûrement, les Rossé, je vais les garder. bah enfin, vous voyez, les, les cartes. Euh, genre une maîtrise du. Bon, maîtrise du bocage, je vais toujours garder. Ça coûte 2, ça se recycle, c'est juste génial. Mais. Euh, vous voyez, autant contre Paladin, Rossé, je le garde pas. Vous voyez, je suis encore là-dessus, mais. Euh, parce que j'ai dit qu'on le gardait, mais je pense vraiment que Rossé, on le garde pas dans, contre Paladin. Par contre, contre les autres match-up agro, on le garde. Un vrai cœur... Ah, voilà. Et là on est bien, Jitterbug il va piocher qu'une carte Ouais le Temar, il va être incroyable Double les caractéristiques de tous les serviteurs de votre deck, avez-vous déjà joué une carte comme ça Je suis sûr que non Je suis sûr que non, je suis sûr que vous n'avez jamais joué le Temar Theron ce deck-là, en fait, c'est vraiment pour ceux qui ont, rad... qui ont déchaté leurs boosters sur les, euh, les derniers mois, les dernières années, qui ont ouvert des boosters, et à chaque fois, ils ont eu tout le temps les pires cartes des extensions. Bah En vrai, ils sont contents parce qu'ils peuvent les mettre dans ce deck. Bah enfin, non, en vrai... Bah si, franchement. Lortemarteron. Jamais vraiment joué, par un peu chasseur et encore. Rock and Roche Noir, t'ouvres ça, t'es pas bien. Bah, vous voyez, t'as deux cartes qui... Rémornia, t'es pas bien. T'ouvres ça, t'es pas bien. Euh... Et franchement, sans blaguer. hein. Bon, Finlay est une vraie carte. Mais là, on a trois cartes qui finalement sont théoriquement des cartes qui sont nazes. Et en fait, dans ce deck, elles sont super cool. Au rapport. Au rapport. Sur ça va être fort, ça, quand même. Il peut y avoir égalité, mais bon, faut, faut quand même faire gaffe hein, au PV. Oh, oh. oh. Pas mal, hein! Si pas égalité, on va face. Hein. On a l'étal au prochain tour. Hein. Et pas dégueu, hein, franchement! <rire> T'imagines, tu joues contre mage, t'as un truc comme ça, t'as gagné. Franchement, on est tout au tour 8, on a fait quand même des choses avant. Tu joues contre mage, t'as gagné. J'aime trop ce deck parce que c'est totalement proactif. Et, on pas, et en fait on sort des guerriers tout moisi, tout contrôle, qui génèrent aucune value, qui se font péter même par des... des surtout que maintenant il y a le retour du deck Naga, euh, j'ai fait la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder, le deck est trop trop cool. Donc voilà, il y a le deck Naga, qui va, le mage Naga qui revient bien, et contre mage Naga à un moment il faut quand même agresser parce que sinon il va juste tuer avec les missiles. Donc euh, là on a vraiment la possibilité de mettre du board, c'est ce qu'on veut faire contre Naga, et contre les, tous les decks combo, les, les druides etc. Genre tu fais ça contre Druid, euh, bah le gars il a perdu hein, sans blaguer. Hein. En vrai j'ai gagné si je fais Rosser mais là c'est tellement beau de faire ça Face. Oh non je gagne plus, on se regarde Bon, je... si je fais rosser et arme, je sais pas, je gagnais. Enfin, il y avait euh, juste à faire, euh, ouais, rosser, machin. Mais bon, c'était rigolo quand même de gagner avec un trackfoss. S'il come back, euh, ça compte pas. Ah, il come back pas. <rire> S'il si come back, ça compte pas. Non, mais c'est vrai, quand on laisse la game comme ça... Quand on fait exprès de pas pour se faire plaisir, quand l'adversaire gagne, ça compte pas derrière. Il aurait pu en vrai. Bah, écoutez, 1-0, le deck est validé. Je vais quand même continuer la vidéo. Par, par euh, honnêteté intellectuelle, mais franchement, euh, déjà rien que sur cette game, j'aime le deck. Surtout que Paladin, normalement, ça défonce guerrier. Curé, curé, curé. Je vais garder cette curve là, à valeur rive du pont, c'est super bien. On a quand même un deck qui fait pas grand chose dans, les débuts, euh, des, dans le début de game. Donc je pense que cette avaleur de sable, déjà la game d'avant, il nous a carré. Hein. Ah. Bon, en vrai, on a quand même un deck qui peut générer de l'armure. Et pas énormément. On n'est pas un deck euh, guerrier fatigue. Oh pétard, oh bordel de pétard. un truc là c'est pas bien là le prochain tour on a pièce à valeur de sabre bon l'arme elle est cool hein, quand même hein. peut-être on va même taper dans l'amalgame on verra ça dépend il va peut-être booster lui ce serait une erreur en soi et il le sait pas bon après ça va ça ou alors on pièce riff into riff. Non non non. Non. On, on... Franchement on va pas on va pas tenter le diable. Franchement là on a récupéré le board. Hein. On a euh, Goinfre qui donne de l'armure, into riff, into. Ouais non non non non. C'était trop greedy hein, franchement. Même si c'était trop beau. Hein. Franchement le, le play il était mon monumental mais. C'est quand même un agro en face. N'essayez de me cacher vos En chair dans mon groin. Hein. Un monstre. Non. Y'a que des tons dans le deck Y'a que des tons <rire> Y'a que des tons J'ai rossé quoi Y'a que des tons dans le deck, sérieux Bah ouais, mais je peux pas gagner. En plus ce match-up, je pense qu'il est free win, quoi. <rire> c'est horrible. C'est tellement frustrant, je gagne contre Palouf. Et là, je perds contre ça, quoi. Ça c'est free win en vrai. Oh, c'est trop frustrant. Bon c'est une 4-3 ruée, ça va chercher ça. On va se battre. Ah c'est chiant. Faut que je top deck... Euh ah bah rive du pont si ça marche, rive du couplet. En fait rive du couplet me faisait la win au début, c'est tellement frustrant, j'ai envie de ah, j'ai envie de crier. Ah Voilà j'ai. <rire> c'est vraiment un cri bizarre. Je vais le refaire si vous voulez mais. Zut J'aime pas perdre Pas des matchs comme ça Pas comme ça C'est des trop bons match-up Rive du couplet Non oh Bah, je suis mort hein. Honnêtement, euh, c'est juste horrible hein. Franchement, on, on voit leur ligue... En plus on le voit sur le tracker, c'est ça qui rend fou. C'est qu'on voit sur le tracker, il y a des rossets, il y a des rives du couplet, il y a des hors de bouclier, il y a plein, il y a des maîtrises du blocage. Il y a tellement de petits trucs qui coûtent pas cher. Il suffisait juste d'avoir un petit truc. Et en fait c'est pas... C'est vraiment 10 à 15 points de vie gagnés hein. Et en fait c'est une tempo qui est récupérée, c'est pas juste des points de vie gagnés, c'est la tempo et c'est le fait d'avancer, d'avancer, d'avancer. Ouais c'est... Franchement, la frustration elle est extrême dans des, dans des matchups comme ça. Parce que je pense qu'on le polarise totalement. On doit jouer 80-20. Et surtout, ça vient après avoir gagné un bon match-up. Donc en fait, entre guillemets, un mauvais match-up. Donc on gagne le mauvais match-up. Et derrière, on perd l'ultra bon. Ah là là là là là là là. là, là, là. Après, voilà, c'est le risque aussi avec un deck un petit peu haute de curve. Mais là, des, des sorties comme ça, on va en faire une fois dans l'année. Hein. Des sorties aussi mauvaises. Bon, ça c'est un très bon match-up, Druid, je pense. Parce qu'on a ce côté très très big. Je vais garder le. En fait, j'ai pas de T3 dans le deck. Donc je vais garder mon riff. Il va très très bien. Ok. On le fait t hein, juste pour pouvoir euh, que le riff active lui. Je suis pas... pas contre cette idée, hein. Honnêtement, je suis pas contre cette idée. Prochain tour, c'est ça. In tout ça. Comme ça, on optimise un petit peu. Oh, draga, euh, C'est bizarre de faire le dragage maintenant. Ah, c'est con, hein. Franchement, il, il manquait rien. Ah, Je suis vraiment très, très, très, très frustré, ça. Ah là là. Euh, wow. Bon après j'ai pas forcément envie de communiquer avec autrui Alors ça c'est bien pour nous Alors ça c'est strong Ça c'est très très très très strong euh, Est-ce qu'il faut pas faire le goinf pour essayer d'aller choper euh, Le rock'n'roche noir Bon ça c'est cool aussi On va faire ça on oh va bah le riff. Hein. On peut faire une AOE avec ça faut faire attention. Vous avez déjà vu le deck, hein, je l'avais présenté sur YouTube. Ça ah, va vraiment être gourmand. Il est lourd mon deck, hein, c'est embêtant. Bah, il est no... En fait, on a, ouais, on a ni leur. Leur thème, ah, ça c'est bien. Bah, c'est bien parce que le riff il va permettre de rejouer euh, des créas. Normalement, on pourra faire institutrice. En plus, l'institutrice elle a profité du boost du riff d'avant. Vous voyez, il y a ce côté un peu tempo qui est cool. Ouais ce sera ça. Hein. C'est pas mal ça. Ok, mal les faces. J'ai un sacré board bah, C'est super hein. Franchement sur un tour 6 Là on a fait une sacrée sortie hein. Si on avait fait une sortie Comme ça la gamme d'avant euh, bah Après là on a pioché Plein de cartes aussi Mais, mais... ouais là, ouais, voilà, Ouais C'est beau hein. Prochain tour On a la remornia Faut quand même Qu'il ait une créa Mais là ça tape hein. Ça tape fort hein. Et on a même pas overdraw hein, Je crois hein, Pour le moment Si on a dû faire Quand même un overdraw C'est pas tant Pas tant que ça pas sûr. Chat groovy. Il faut qu'il fasse gaffe quand même le gars, ça, ça copie quoi Chat groovy. Allez, dégage le druide. Tu fais pas le poids contre le big riff. <rire> c'est J'adore ce deck. Il est magnifique ce pack. Hein. Franchement, il est tellement agréable à jouer. Après, le problème, c'est que si vous avez pas leur thémar, si vous avez pas Remornia et tout, c'est un peu compliqué de les craft. quoi, Parce que c'est vraiment pour ceux qui ont déjà les cartes. mais. Et pour ceux qui ont déjà les cartes, c'est génial. Hein. Oh. On va le garder, lui. Hein. Fall early, quand même. Hein. C'est un palouf. Spirit hein. of the Dark. <rire> ça va être beau, ça. Bon, C'est juste qu'on tombe mal. Le, le match-up nous, nous met dans le mal, mais... Le matchup nous met dans le mal. pas qu'il curve trop. Mindadale. Ça va, Mindadal, en vrai. La question, c'est... Est-ce qu'on... F... Non, mais je pense qu'on va, on va faire ça tranquillou. On va piécer euh, peut-être à valeur de sabre, into euh, institutrice, into rock'n'roche noire, un truc comme ça. Alors, piécer Rock'n'Rush Noir T4, c'est assez grid. Par contre, c'est super fort. Hein. Mais je pense qu'un hein, valeur de sable, c'est vraiment une carte excellente. Surtout avec la pièce dans des matchs. Ah, ça, c'est trop chiant. À moins qu'on dope deck l'arme. En vrai, percussion de Kodo serait super ici. On bah, on va. Bah. Tranquille Je pense qu'on va institutrice. Tour 4. Et tour 5, en vrai. Je pense qu'on va pas faire Rock'n'Rush Noir. Enfin, on... je pense pas qu'on puisse. Après, on le fera après. Hein. Je sais pas. Peut-être goinfre into reef. Peut-être c'est ça, goinfre into reef. Je pense que le goinfre, on a envie de le jouer à la... À, la... à la fin. Là, on veut faire institutrice. Elle a juste un PV de moins, mais derrière, il y a le naga qui peut être super fort. Vous voyez, on reprend le board hein, petit à petit. Hein. Je sais pas trop. lui ça donnerait quoi On ne pas grand-chose. Bon, on s'en fout de mettre un ton au-dessus. C'est juste que nous on va taper là-dedans. Donc on sera content d'avoir 5 lives plutôt que 4. Ah zut. Des mauvais trucs, c'est pas des trucs de prise de board. On s'en moque. Oh Genre on a ça et ça. C'est pas mal en soi. Ça c'est un LMbet. C'est quand même cool hein. Et ça reste quand même une belle combinaison. La question c'est est-ce qu'on.. Ah En fait j'ai envie de rock'n'rush noir maintenant mais. Je sais pas. En vrai euh, c'est un peu grid quand même de Rock. And... Ça c'est gros quand même. Peut-être ça. Quand même. Hein. Là le roseau plie, pli mais va céder je crois. Mondi placet et Spiritus Sedas. Et pas Spiritus minima pour le coup. C'est rare, hein, mais là c'est je pense que ça va céder. Ça, franchement, s'il avait fait une curve moyenne, pas aussi rapide, sans blaguer, on, a... on aurait eu la possibilité de le jouer. Et derrière, c'était. Et on doit, je pense vraiment que c'est un keep. Hein. Il faut le keep. Sinon hein. on peut pas gagner dans le match. Ouais, mais c'est que ça c'est trop relou hein. mais Je pense qu'il faut quand même faire ça On se bat comme un diable. Hein. Franchement, on se bat comme un diable. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver notre AOE. Enfin, on en a qu'une. Enfin, une. L'arme. Bon, elle, la Rémornia, elle est cool quand même. La Rémornia, elle fait quand même des, des jolis trades. Elle en fait 3. Hein. Elle fait attaque, attaque, attaque. Ça, c'est pas mal aussi. Ça rejoue les riffs. Donc, on va essayer de voir comment on peut faire. et 5-10, attaque. Ouais. Ça se met pas très bien en termes de mana, je pense qu'on va piocher. Non, notre main ne peut pas nous faire gagner. Notre main ne peut pas nous faire gagner. Ouais, c'est dur comme match hein, ça s'arrête pas. Ça c'est pas mal, mais c'est peut-être un peu tard. 25. Ça me permet de rejouer riff, c'est pas mal Je hein. sais pas si ça fait la win mais En tout cas ça nous permet d'avoir un petit taunt euh... Ça c'est quand même un 8-16 Qui est quand même plutôt cool dans le match Ah il y a silence Le silence va nous faire mal Mais vous voyez on tient, on se bat, on se bat La grâce des jardins Ouais tout à Boubou Divin Et nous on n'a pas d'AOE En vrai mettre une baston dans ce deck c'est pas choquant hein, je pense Honnêtement, genre une baston dans des spots comme ça, franchement, on fait baston. Ah, le problème, c'est qu'il a quand même fait euh, silence pour la France. Donc, euh, dans tous les cas, il a ses grosses légendaires. mais Là, t'as une baston. Euh, surtout quand tu rejoues les riffs, c'est cool. Hein. Ouais, je pense que ça suffira pas à 8-16. Euh... Non, non, non. Bon, GG. 2-2 De pour le moment. Franchement, pas mal. hein 2-2. De euh, je pense que ça mérite 2-2 de pour le moment pour ce début de session C'est à dire que le druide c'est free win le, le, Normalement euh, le prêtre c'était free win Mais euh, vu qu'on a perdu contre prêtre mais gagné contre paladin ça s'équilibre Et là paladin c'est quand même un match-up compliqué Je pense qu'on a 70-30 Donc on va gagner euh, une chance sur, une, 3 sur 3 à peu près Là on devrait, ah ben non, ben là, on devrait perdre Mais le match-up on l'a déjà fait donc on va abandonner comme ça, on essaye de voir un max de match-up. L'idée, c'est de tester le deck aussi. Voir ce que ça va donner. C'est un nouveau deck, donc euh, il faut essayer de voir un maximum de match-up. On sait que Paladin, c'est compliqué. On sait que c'est pas un gagnable pour le coup. Donc, ça, c'est déjà une bonne, euh, bonne chose. Mais ça reste compliqué. En tout cas, la valeur de sabre, euh, carte clé dans le match. Donc, j'aurais tendance à vous dire euh, mulliganer agressivement pour aller la chercher. Allez le chercher. Prêtre On va pas jouer contre prêtre. Euh, prêtre ça doit être un bon match-up j'imagine. Vu qu'on a des très très grosses créas. Donc on va me les gagner très agressivement contre prêtre. Enfin, à moins que ce soit un prêtre aggro. Il y a quand même plus de contrôle que d'aggro. bien enfin, même ma, ma, ma, ma main doit, doit partir. Bon là si c'est un aggro on est bien. Et si c'est un contrôle dans tous les cas on a le temps de voir. Le temps de voir venir. Mais les cartes clés qu'on contrôle ce sera Lord démarre Lord témar et, et Rock'n'Rush Noir. La moindre créa va l'obliger à faire une AOE et on aura les trucs pour le finir à base de Remornia, Trackfos, etc. main ben, est intéressante si, si jamais c'est un agro. On a de l'armure et on a des anti -bets. Je pense qu'il va plaire ce deck, franchement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va vraiment, vraiment plaire. C'est typiquement le genre de deck que les joueurs aiment bien. Arrêt Natal. Presque déçu. Ah. C'est gros, hein. Je pense que je peux même piécer, euh, où ça n'a pas de sens. Franchement, je pense que je peux le piécer. Je booste une carte de plus. Je le bute ça avec heure. Je pense pas. Ouais, je crois qu'on va le piécer. Ça va être monumental. Ça va être monumental. L'idée c'est qu'on peut même finler derrière pour essayer de récupérer euh, leur thémar. Franchement, ça, la combinaison elle est trop cool dans ce match. C'est un peu no-brain, mais c'est franchement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. La question, c'est est ce qu'on fait goinfre d'abord. Ah, en fait, on a des T4 qu'on va pouvoir jouer qui seront gros. Je pense qu'on va juste faire finler. Hein. Bah tout dépend de la draw après, si on pioche un truc qu'on peut jouer tout de suite. Ouais, c'est Si Ça marche bien avec ça. On a le trade et on a un 6-9. Manu dans le 6-9. Et, euh, et puis voilà. Chaque tour, on va mettre une créa. Pas besoin de trop overborder non plus parce qu'il a des AOE. Ça, ça peut être un peu chiant. Ça lui coûte cher en mana, mais ça peut être chiant. Bah écoutez, ça me plaît. Hein. Franchement, le board il est monumental. Il hein. y a 12 de beatdown. Il euh, y a cette arme. On peut piocher avec l'arme. Ouais, C'est super. Hein. Tellement emmerdant pour lui des 6-9 comme ça. Et on lui met de la pression, il faut pas laisser un prêtre jouer. Sinon on s'en sort pas. Là le truc c'est qu'on va tempo avec ses 6-9. C'est-à-dire que chaque créature qu'il va jouer, on va lui détruire. Et au moment où il va faire son AOE, bah, on va remettre du board. Donc en fait on va. On lui serre le coup, entre guillemets, hein, pardonner l'image et on le lâche plus quoi. On l'étrangle le gars. Violent quand même comme image, mais. Ouais, double lumière brûle là-dessus, c'est vraiment horrible. Au quai de Peut-être ça d'abord? Hop là. Simple, efficace et brutal. pas aussi te prête, c'est chiant. Il faut faire attention, là il, il va commencer à faire à avoir des AOE. Donc euh, essayons d'être un peu précautionneux avec nos ressources. Ouais. Donc là ça va juste être ça. Je résisterai à tout. On va essayer de garder un peu les riffs pour euh, plutôt comboter sur riff du pont 10-14. Si je pioche pas de monstre au prochain tour, je ferai évidemment mon Finley. Mais là, à partir du moment où je pioche des monstres, ETC, ETC c'est quoi C'est bombe de lumière et otard, peut-être un casse-arme. Au ok. On a le monstre. On a le monstre. <rire> C'est trop beau. C'est trop beau, sans déconner. Hein. Je pense que ça va être le deck préféré des joueurs. Euh, ouais, mais ça reste un 8-9. Hein. Pas mal ça. Il le tue pas par contre. Hein. Il le tue. Bon, c'est un peu chiant ce qu'il nous fait. Ah, waouh, chiant. Bah, là, il fait vraiment un sacré truc. Il peut gagner sur cette ligne de play. Oh, waouh. 14-14, hein. L'Orthémar, double les caractéristiques de toutes les cartes. La Rémornia, elle est. J'ai même pas envie de. <rire> J'ai même pas envie de la regarder. La Rémornia, elle est 24, je crois. La Rémornia, elle est 24. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah il a pas voulu. Ah, il a pas pu rejouer le B. Ah il aurait quand même dû rejouer le BMOT, non Quoique, okay, pas forcément. Remornia, c'est létal. patient d'identité Ça ça peut aller tête hein. Ça ça va tête évidemment Ça fait 6, 7, 8 J'ai 8 à distance hein. Tellement beau Mais tellement beau ce deck Et franchement il est beau ce deck hein. Dites qu'il est beau Dites beau dans le, dans le chat Dites beau BO Avec un grand B et un petit O Ou un grand Non mieux Un grand O et un petit B Ouais c'est plus sympa comme ça Vous faites un petit B et un grand O Beau Juste beau C'est chiant les silences, mais... Bien sûr. Bah ben oui, bien sûr. Bah ben évidemment. Garde des cartes en main Évidemment, c'est un 40-56 Ah logique en vrai En vrai il perd parce qu'il jouerait. Il joue la créa S'il joue pas de créa franchement euh... non, En vrai s'il joue pas de créa il perd quand même Mais Ouais il perd quand même Merde, je voulais screener. Je sais pas comment on fait les screens. Merde, j'arrive pas à screener. J'aurais aimé screener ça. Attendez, je vais faire un screen avec Outil Capture. Putain, je sais pas screen. Dans oh, la tête. C'est beau en vrai, franchement. 20. Non mais c'est bon. Hein. Est-ce que ça peut être plus gros que ça Non, pas vraiment. Bah si, en vrai tu peux... Si, parce qu'après tu peux le piocher avec le plus 2, plus 2. Bon, ça va. Voilà. Et si tu inverses Si tu fais d'abord, tu doubles. Donc il passe à 14. Non, non, c'est mieux ça. Hein. C'est d'abord ça et puis il double. Ah ouais, c'est bon. C'est monumental. Hein. On est à 3-2 pour le moment. Euh, druide, euh, on a déjà joué contre druide, mais on peut peut-être la refaire quand même. De hein. euh, toute façon, on va pas croiser non plus les, les, les, 10, les 10 autres classes, hein, les 9 autres classes. On va garder ro Rock and Roche Noir. Et puis, euh, je pourrais peut-être garder Riff du refrain. Non, je ne pense pas. Autant essayer de chercher un T4. Alors, ça, c'est une combinaison qui est pas mal. Forger ça avec euh, Rock and Roche Noir. En fait j'ai presque envie de garder Riff post rock purement d'ailleurs. En enfin, fait ce que je vais piocher je vais pas le jouer tout de suite donc euh... C'est pas grave d'avoir des, des. de toute façon c'est pas un deck qui a besoin de, de, de jouer forcément euh, tempo quoi. Je dois se dire mais le matchup il est un imperdable pour moi. On verra, on verra. On verra mon petit loup Fais du mana vas-y éclate-toi Fais ton druide Fais ton vil druide Il a des AOE à 8 mana Faire attention avec labyrinthe Avec Ozumat Pas mal. Là ça va commencer à être fat. Tambourin des bois, c'est pas mal ça. En vrai il y a ça tout ça, c'est quand même très très gros. Enfin, Blaguer, hein, c'est plus gros que Finley et mettre une créa. Ouais c'est... En fait, il faut... là vraiment, tu le laisses pas répirer. Vous imaginez là pour 6 euh, mana, je lui ai mis combien de bits done Il euh, y a 8 plus 6, il y a 14. Hein. Le druide il kiffe pas. Hein. Le druide il kiffe pas trop. Ouais, il va faire quand même de la magie. Ah, il a pas voulu activer là-dessus. Bon, oh, il fait quand même des beaux trucs, hein, lui. Hein. Enfin, des excellents trucs, même. Ça va faire un beau match. Franchement, ça va faire un beau match. Je pourrais pas dire qu'il va gagner là, parce que tous les deux, on est très bien dans notre partie. Là, il pioche un monstre. Tout de suite, de moins. Ouais, Il fait vraiment la sortie excellente. Hein. Sur un tour 6, là, euh... que j'accuserai le coup. Presque. Ah, nice. On the curve. On va quand même regarder, mais. Ah, trop oh, ça aussi. Qui est capable Ah, en vrai on a repris le board, euh, le problème c'est que je me demande si on peut pas essayer de faire un truc avec ça Parce que je pense qu'à un moment il va avoir un board et je pourrais plus le gérer Après euh, il est k 17, il y a Remornia qui met quand même pas mal de dégâts, Trakphos etc Sur Trakphos j'ai l'étal, faut pas l'oublier Ça va être dur comme match hein On est loin d'avoir gagné là Oh bon, il peut pas activer son arme. C'est drôle parce que vraiment sur, euh, sur Tracphos, on a gagné. La Tracphos, elle est 17. Donc elle met 17. Après, ça peut viser les créas. Hein. On peut gagner sur Tracphos. Est-ce qu'on partirait pas sur une percussion et on essaye de... de tiender C'est dur à dire, hein. Non, on va... Jouer ça maintenant, je crois. Je crois qu'il faut vraiment. Je pense qu'il faut vraiment essayer de percuter Face, mais je suis pas certain de cela. Non, je vais faire ça quand même. Bon, bah, on va contrôler, je pense, en vrai. On va essayer de contrôler pour voir si on y arrive. Ça va être rigolo, mais je pense que le plan de jeu Face, il... le, le seul problème, c'est que j'ai un peu peur de ça. Mais mes créatures elles sont quand même très très grosses Donc euh... Là le problème c'est qu'il a plein de 8-8 Faut voir Voilà Remornia, elle fait le taf hein. Mais ouais je... je pense perdre quand même là Je pense que la sortie était vraiment trop brutale Mais voyez il y a vraiment moyen On est vraiment pas si loin Ah c'est bizarre Il veut vraiment garder ça Ça c'est gros, mais il nous aurait fallu leur c'est con, hein, mais. Ou combat, ouais. Leur aurait été bien. Ah, son bord des fat. 10-14, ça tue deux créa. Ouais, c'est qu'on curve rien avec. Ou alors, peut-être fallait faire juste un tour très, très tempo avec ça. Très contrôlé avec ça. Zéliax. Mais Zéliax, il est petit, c'est ça qui est chiant. Ouais, je, je crois que... Mon, il, en fait, c'est dans, dans ce match... Enfin, là, c'était un peu bizarre, parce qu'en vrai, c'est un match qui est normalement largement à notre avantage, mais la sortie était tellement belle. Euh, qu'en fait, il faut percussion euh, de Kodo assez vite. Et je pense que la percussion de Kodo, c'est vraiment là où qu'il faut. Mais une, c'est bien, en vrai, ça me paraît vraiment pas mal, une percussion. J'aime bien vraiment cette idée. Après, deux, c'est pas choquant. Mais j'aime bien l'idée d'en mettre une et de se dire que... C'est bah, nous aussi de bien la jouer, quoi. Voilà, on n'arrivera jamais à une AOA 8. Après il nous tue peut-être. Hein. On est à 3, 4. Non, on n'y arrivera pas. 4, non. Ça, ça aurait été pas mal à un moment. Mais non rien à dire hein, Franchement Rien à dire C'est vraiment un beau match On est à 3-3 On va faire une dernière Comme ça on voit Si on est en positif Ou pas sur la session On a le temps D'en faire une petite dernière Mais très agréable Comme deck Plus technique qu'on le pense Finalement Parce que là vous voyez Il y avait un play Je pense que je perds Ce, ce match dans tous les cas Je pense qu'une sortie comme ça Le druide il, il... C'est sa sortie ultra premium Et nous on était Dans une belle sortie Mais notre deck Est un peu plus stable lui, faut il faut vraiment qu'il fasse mana-mana et ensuite double bibliothèque, enfin double lieu. Contre le roi Lich. Intéressant, ça. Je me les gagner agressivement pour aller chercher euh, Roche Noir. Il euh, n'y a que des dégâts blood. Il euh, n'y a pas besoin de... Y a pas besoin d'avoir le pirate contre lui. Ouais en vrai, parce que si je joue l'arme autour d'avant, il y a quand même moyen d'arriver à une très grosse arme. Hein. Parce que là je peux la stacker 3-4 fois, 5. Ouais, je, je pense que c'est. Je pense que c'est une erreur de ma part. Je pense que. Bah après ça change rien, mais je pense que je peux arriver à faire une AOE à peut-être à 8, hein, sans blaguer. Hein. Je pense que je peux peut-être faire une AOE à 8. On ne le saura jamais. après je vais quand même détruire beaucoup de boards au moment où j'ai fait ça. c'est exactement ce que l'on veut. On a vraiment envie de faire un rosé sur une 1-3. Encore moins sur un euh, sur un guide. Qui oh, c'est cool hein ça c'est vraiment le mieux il hein. y forcément une créa ouais c'est vraiment pas mal on va la gagner cette game, hein. j'ai l'impression qu'on sait assez vite si on gagne hein. franchement il y, y a quand même des matchups ultra polarisés hein. je pense que c'est un bon deck par rapport à ça on va voir, on peut quand même perdre mais je pense qu'on est vraiment très très bien hein. Débile. Ça être mon Pour le moment ça va Rien de trop menaçant oh. Oh, De toute façon notre main est toute pourrie Et ça me permet de le faire maintenant Comme ça si j'ai leur thémar, De leur derrière Là, de toute façon, je vais sûrement avoir un monstre à jouer. Enfin, j'espère. Ah, malheureusement. Voici. Si. Bon, c'est très bien. Peut-être que dans le match, il faut quand même set-up. Juste set-up le Kodo. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être qu'à un moment, on va se faire... Euh Ouais, vous voyez, avec des trucs comme ça, on peut se faire avoir. Pendant qu'on est bien en live, peut-être que. Après, euh, des trucs comme ça, mais ça, ça prend à se quoi. C'est dur à dire, parce que ça, ça quand même, ça demande beaucoup de mana. J'ai quand même pas vraiment envie de le faire. Non, oh, j'ai pas du tout hein. On rossait maintenant, on n'a pas une belle rossée. Oui ça et ça. Ah, il ça m'ennuie vraiment qu'il y ait eu un asphyxié de, sur ce naga. Parce que des asphyxiés, il y en a très très peu dans son deck. En tout cas, des... des... Voilà, ça c'est bien, ça veut dire qu'il va faire une AOE. Fait une AOE là-dessus, euh, c'est super. Hein. Rafale hurlante, waouh, c'est génial là pour nous, hein. ouais c'est génial ce qu'il fait. Il a une grosse AOE au prochain tour, qui coûte tué mana. faut faire attention, c'est peut-être un peu trop de. Je le... me demande s'il n'y a pas un play juste avec ça. Oh. On va pas le faire overdraw, c'est dommage carte. Ouais, je pense que ce board il suffit Là c'est... Précaution, précaution. Waouh, oh, la chatte. Ah, c'est dur quand même, là. On se fait vraiment avoir. juste tout ça, ouais. Bon, ça, c'est très gros, hein. Ouais. Puissance ou magie Je résisterai à tout. faites de votre pire de toute façon, s'il a une on... s'il a un asphyxié, on a perdu. Et asphyxié il l'aurait peut-être fait avant. S'il a asphyxié, on a perdu. S'il a une AOE, euh... bon, c'est pas grave, on peut reconstruire, mais Ah, la chance. Là, il nous Il Fallait pas trade. Fallait... Fallait... Il l'avait pas asphyxié avant. Et là, il a tellement chaté qu'il fallait. C'est le genre de game où il faut un moment où être en, en winning play quoi. Ah c'est frustrant, c'est franchement frustrant. C'est franchement méga méga méga frustrant. Mais je pense qu'on a vu un peu les, les forces et les faiblesses du deck hein, dans cette vidéo. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Ah il a l'étal là s'il si va face. Hein. L'étal je crois. Je pense qu'il peut trouver l'étal. Bon c'est pas très grave ok ça ouais, c'est 10-14 C'est pas mal, ça. Je sais pas si ça va suffire, mais... Je passe à 12. Ça me paraît OK, hein. à 14 ouais je gagne quand même hein, sur euh, ce que je garde sur sur euh, trackfoss mais 17 je gagne pas mais je suis pas mal ouais, ce, on a pris double asphyxié euh, il a pas beaucoup pioché en plus hein, vrai. ça c'est vraiment le, la, la chose qui nous pose le plus de problèmes ok son tour il est pas très beau hein. ah fait chier est-ce qu'on stack pas ça ça armor non Gros, ça quand même. Là, il faut le tuer. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on récupère un peu de points de vie, on reprend un peu le board. Donc, euh, elle a, cette game est hyper intéressante. Elle est géniale à jouer, en tout cas. Il reste des gros monstres dans le deck. On n'a pas d'inode. Il est K22. Là tout est détruit. Plusieurs fois. Et on va pouvoir reprendre un peu le board. Donc ça c'est intéressant, hein franchement. on est... Bon, ça est... il peut y avoir asphyxié. Orthémar, super. Ah, génial, Orthémar. 14-14. Hein. Euh, sur Emornia, on a gagné. Sur Trackfoss, on a gagné. Oh non! Oh, nice. Il a enlevé Ziliax. Très, il, a tellement, il est tellement nul, ce recousu. <rire> ok, vamos. Jusqu'au bout, jusqu'au bout dans cette game! Hein. Ah, le colosse qui a carry! Hein. C'est de la merde! Allez, allez, à Track Force, c'est win, c'est win, c'est win. Je ne servirai jamais. Bah ouais, bah ouais, mais bon, j'ai jamais les cartes. Sur Track Force, il est mort le gars. Je suis à 17. Oh, mais ouais, mais je l'ai létale, j'ai létale à distance sur Track Force. Allez, let's go. Il a un second. Oh ça reste cool, hein. Parce que mon mon, euh, mon track force, il a pris, il est, il a, il, il est à 17 et il a doublé. Ouais, bah ouais, il est à 34 le gars. Oh non! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Oh waouh, je peux piocher 24 cartes! Mais c'est pas possible! C'est pas fini, donc c'est pas fini, hein! Ah, j'aurais dû faire... Euh... Putain. Pas Je pense que je meurs pas. J'ai joué trop vite là. Ah, je peux le faire au prochain tour. De toute façon c'est gagné là. J'ai riff qui donne... Ah non il faut que je stoppe. On s'en fout ça. Allez track force et c'est win. Est-ce qu'il est pas mort là on board Ça c'est 1. Ah, euh... Sérieux, c'est n'importe quoi. Bah, ouais, mais c'est n'importe quoi. Ah il met que deux, ça met que deux hein. Non c'est mort. Ah là, là, là, là, là, là, là, là, c'est horrible, c'est horrible <rire> Elle est horrible cette game J'ai envie de me couper les cheveux J'ai vraiment envie de me couper les cheveux sur cette game Oh non Allez, à plus. <rire> non, mais sérieux Pas normal de perdre cette game Allez, bisous, bisous. Ciao à tout le monde.